Bonsoir à tous, merci d'être venu plutôt que d'être allé voir Quentin que vous avez déjà vu ce matin. <rire> je me doute que le choix n'a pas été facile. Euh, alors, en fait, j'avais soumis deux propositions à Vox Luxembourg. Je leur avais dit, bah, soit je peux vous faire un sujet trading en 30 minutes, soit je vous fais un quickie sur l'ISS. C'est un peu plus geeky, et voilà, mais le trading c'est un peu plus dans le temps du Luxembourg. Et ces fous-là ont pris les deux. Donc normalement, ça c'est un truc qui s'appelle API Streaming. Et donc on va parler du streaming d'API, pourquoi, pourquoi c'est devenu essentiel en fait et comment on peut faire ça. Donc rapidement, à propos de moi, je m'appelle Audrey, je suis développeur évangéliste chez Stream Data IO, je suis également co-leader de devops for kids en France et en Europe, qui est une initiative super cool pour apprendre la programmation aux enfants. Euh, et vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le handle qui va bien. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que l'on consomme, consomme de plus en plus de données, que l'on en consomme de plus en plus sur nos mobiles, puisqu'il y a à peu près deux ans maintenant, la consommation mobile a dépassé la consommation sur ordinateur. Et que donc, euh, notre réalité ressemble un petit peu à ce gif où euh, tout le monde est sur son portable, à tel point qu'il y a un mec qui a tweeté il y a deux semaines, et j'ai trouvé ça absolument excellent, que le défi des relations modernes, c'était d'être plus intéressant que le smartphone de l'autre. Je vous laisse méditer. Mais le fait est que 80% des personnes, la première chose qu'ils font le matin au réveil, c'est regarder leur smartphone. Voilà. Voilà. Donc évidemment on se retrouve un petit peu dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel, ça devient compliqué en fait de, de faire la différence sur les stores qui sont maintenant saturés d'applications, et qu'il va falloir euh, bah, se démarquer un petit peu en fait, pour arriver à retenir nos utilisateurs à les rendre addicts à l'application. Alors, la clé pour arriver à ça, ça va être l'animation. D'ailleurs je fais moi-même, hein, je, je triche, j'aurais pu vous mettre joli volet de paint mais j'ai mis de l'animation partout. Euh, mais ce qu'on sait moins, c'est pourquoi en fait, c'est si important que ça. En fait, ça nous vient de l'évolution. Quand je dis l'évolution, c'est un peu plus vieux que ça, parce que ça remonte, euh, bah, ça remonte à ça, en fait, à un cerveau reptilien, où euh, à, à cette époque-là, en fait, tout ce qui bougeait était soit de la bouffe, soit un danger de mort. Donc, euh, voilà, concrètement, il fallait s'en occuper. Euh, et donc, ce qui nous est resté de ce cerveau reptilien, c'est que... Euh Merci c'est que euh, notre cerveau en fait euh, porte de l'attention à ce qui bouge et ce qui ne bouge pas, il le considère comme mort, il s'en désintéresse et il passe à autre chose. Un petit peu comme le chat avec la souris qui se fait royalement avoir, c'est dommage pour lui, mais voilà, c'est cet héritage que, qui, qui, qui crée ça. Alors c'est quelque chose qu'on a bien compris euh, et qu'on maîtrise notamment au niveau de l'interface, hein, donc euh, là il n'y a pas de problème. On, on sait faire notamment avec CSS3, on fait des trucs assez bluffants. Euh, au niveau des applications de de, du développement mobile, Bon, là, je vous ai pris les deux frameworks un peu les plus trendy, il y a React et il y a Ionic, c'est complètement intégré, il y a des librairies dédiées, etc. Euh, Jusqu'à Google, en fait, qui, dans Material Design, a carrément une partie qui est dédiée à l'animation, hein, sur comment ça doit être fait, etc. Ça s'appelle Motion. Et euh, les mecs en profitent d'ailleurs pour expliquer un petit peu l'intérêt d'animer une application. Donc, évidemment, il y a le fait de guider l'utilisateur sur la prochaine étape, des choses comme ça, mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont... Ils ont bien compris un truc, c'est que... Côté UI, c'est check, hein. c'est bon Ça va par contre, quand il s'agit de rafraîchir de la donnée, bah, l'animation, en fait, ça peut aussi aider à masquer ce qui se passe derrière. Parce que, concrètement, quand on commence à vouloir animer de la donnée, rapidement arrive le, le bouton refresh. Alors déjà, le bouton refresh, ce n'est pas la meilleure façon d'entamer une relation saine et épanouie avec son utilisateur, hein, parce que ça, ça, ça lui fait faire une action, donc ça le coupe, c'est plus aussi naturel, ça l'agace, souvent, hein, je ne suis pas à la patience incarnée, donc je... C'est bien ce que ressent l'utilisateur. Et puis, il n'est pas dupe, l'utilisateur. Il sait très bien qu'avec le bouton refresh, va arriver le loader. Voilà, le truc qu'on qu ne supporte pas. Hein. Et donc, euh, invariablement, bah, il va faire un petit peu cette tête-là, notre utilisateur. Voilà. Et alors, il y a un petit bonus. Il y a un petit bonus que vous ne connaissez peut-être pas. C'est que euh, si vous êtes sur une application web classique, vous allez péter votre SEO parce qu'en fait une application une page qu'on refresh régulièrement c'est une page sur laquelle on ne passe pas beaucoup de temps et donc une page sur laquelle on ne passe pas beaucoup de temps n'a pas d'intérêt donc le ranking va dégringoler. Alors je sais c'est pas votre problème mais il y a des, des chances que la personne du marketing qui s'est préoccupée de tout ça en fait euh, du SEO de, de, de votre boîte fasse un petit peu cette tête là, c'est pas très cool. Donc vous l'aurez compris, le refresh button c'est le mal. On arrête le refresh button, on oublie, hein on passe à autre chose, on... Voilà. on va essayer de faire autre chose. Et pour faire autre chose, pour faire mieux en l'occurrence, on va avoir besoin de temps réel. Alors, vous allez d'autant plus en avoir besoin qu'en fait vos utilisateurs, ils y sont déjà complètement habitués. Euh, là, je vous ai mis trois exemples d'applications, j'ai mis euh, Uber, Twitter et WhatsApp, mais en fait j'aurais pu en mettre des dizaines d'autres que vous utilisez probablement tous comme moi dans la vie de tous les jours, Waze. Google Drive pour le, le, le travail collaboratif, Slack. Voilà. Donc vos utilisateurs, ça leur paraît aussi normal que d'avoir un moteur de recherche à la Google Like. Et je pense qu'ils ne vont pas comprendre si vous leur mettez un moteur de recherche avec des cases à cliquer et puis que ça ne comprend pas si vous avez fait une faute de frappe, machin. Ils vont dire, mais attends, euh, Google, il le fait. Et bien là, c'est pareil, le temps réel, ils l'ont déjà dans les applications de tous les jours, donc ils ne vont pas comprendre pourquoi ils ne l'ont pas dans la vôtre. Alors, donc chez Stream Data, c'est un... Une question qu'on a un petit peu creusée, ça nous intéressait déjà d'essayer de bien comprendre ce que c'était le temps réel. Et euh, déjà, il faut prendre conscience d'une chose le temps réel, c'est relatif à l'utilisateur. Ça paraît un peu évident, mais c'est bien de le rappeler. On n'a pas tous en fait la même notion, le temps réel on ne réagit pas tous de la même façon. Et le temps réel, concrètement, on va voir qu'il y a des. Ça, ça, ça tient dans un laps de temps qui est quand même à peu près le même pour tout le monde euh, et qu'on retrouve un petit peu partout. Alors. Le premier, euh, la première notion de temps réel, c'est les temps de réaction. Les temps de réaction, en fait, sont compris entre 100 et 500 millisecondes. C'est euh, les réflexes qu'on acquiert dans l'enfance, normalement. 100 millisecondes, en principe, c'est le temps qu'il nous faut pour retirer la main de la plaque parce qu'elle est chaude. Voilà. Mais ça varie. Donc, euh, d'un utilisateur à l'autre, ça peut être 500 millisecondes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les temps d'interaction. Donc l'interaction, là on parle des interactions humaines, donc ce qui a le plus de valeur émotionnelle, hein, ce qui va faire le, le plus travailler le cerveau finalement, qui va avoir le plus fort impact. Alors sur une question dite fermée, hein, de type oui-non, donc euh, ça vous ennuie si je me taille les veines, oui-non, voilà, a priori il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, là on est sur un temps de réponse à 100 millisecondes. Alors que sur une question ouverte, qui va donc nécessiter un petit peu plus de réflexion, etc., et bien là on va être à 500 millisecondes, plutôt. Bon, plus ou moins, hein, ça, ça, ça va dépendre s'il y a des petits problèmes de vocabulaire ou pas. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce temps-là, on va le retrouver aussi au niveau de la mémoire, puisque la mémoire sensorielle, qui est donc le premier palier en fait, de mémoire euh, euh, qu'on a, c'est là où part tout ce qui est vraiment émotionnel, euh, la, les, les réactions, tout ça, paf, ça part dans la mémoire émotionnelle. On est aussi à 500 millisecondes. Donc on voit qu'on retrouve un petit peu ce, ce temps, euh, ce délai entre 100 et 500 millisecondes un peu partout. Et... Je ne vous apprends rien, le temps c'est de l'argent. Il y a donc des compagnies qui, en l'occurrence, gagnent beaucoup d'argent et qui se sont penchées un petit peu sur la question pour essayer de comprendre ce que ça, ce que ça a impacté chez eux. Euh, les premiers, c'est Amazon. Et Amazon, en fait, ils se sont aperçus, ils ont fait une étude, ils se sont aperçus que quand ils se prenaient 100 millisecondes de latence dans la figure, ils perdaient 1% de leur vente. Donc ça fait quand même très très mal. Là où Google s'est aussi posé la question, alors ça remonte un petit peu, hein, parce que ça date de 2009, c'est Marissa Meyer qui avait, euh, qui avait euh, annoncé ce chiffre-là, en fait, euh, il y avait une étude de menée en interne. Quand Google se prend 500 millisecondes de plus sur l'affichage d'une réponse, là c'est 20% de trafic en moins. Voilà, ça fait mal aussi quand même. Hein. Et donc à partir de là, en fait, on a pu déduire des temps d'application euh, optimale, je dirais, des temps de réponse optimale. Euh, alors évidemment, le temps euh, idéal, c'est une seconde. Une seconde, c'est l'effet waouh. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes en dessous de la demi-seconde, ça ne sert à rien d'investiguer pour aller plus loin, de mettre de l'effort pour aller plus loin, parce que le cerveau ne verra de toute façon pas la différence. Si vous êtes entre 0,5 et une seconde, globalement, le cerveau va avoir un, une impression vraiment d'interaction humaine, de temps réel. Donc, ça va bien se passer, il est en mode « waouh ». 4 secondes, quatre secondes, c'est euh, le temps à partir duquel vous commencez à perdre vos utilisateurs sur euh, ordinateur fixe. Voilà, Parce que tout simplement, ils ont une connexion qui est d'une qualité suffisante, qui fait qu'ils n'ont pas la patience d'attendre plus de 4 secondes. Donc là, vous avez déjà perdu 40 à 60% de vos utilisateurs. Alors que les utilisateurs mobiles, vous avez commencé à les perdre au bout de 6 secondes. Ce qui s'explique par les problématiques réseau, ils sont un petit peu plus habitués à patienter. Maintenant, gardez à l'esprit que, qu'avec euh, amélioration, les améliorations technologiques au niveau des réseaux, en fait, ce temps va baisser de plus en plus. Et en plus, euh, toujours user-relative, hein. moi c'est n'est pas 6 secondes personnellement, mais bon. Bon, je, je vous l'ai mis pour la forme, mais disons, vous vous doutez bien, il n'y a plus personne dans la salle. Hein. Donc, il va nous falloir trouver des solutions, en fait, pour, pour amener de la donnée de temps réel dans nos applications. Je vais vous faire participer un petit peu. Euh, concrètement, hein, quand on parle temps réel, on voit trois solutions euh, émerger rapidement. Alors, la première, c'est le long polling, ce qu'il y a des gens qui connaissent le long polling. Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent encore le long polling. On peut en parler tout à l'heure, si tu veux. <rire> Et la deuxième, c'est les websockets. Alors, les websockets, il y a peut-être plus de gens qui connaissent. Ouais, un peu plus déjà. Et la dernière, c'est « Server Sent Events ». Est-ce que vous connaissez « Server Sent Events » Ah, personne, bah c'est génial. Au moins, je, vous allez apprendre des choses, c'est cool. Bon, donc « Long Polling hein, », on revient rapidement dessus. Le « Long Polling », c'est le schéma que vous voyez là. Alors, le « Long Polling », ça consiste à faire une requête, puis attendre la réponse, puis renvoyer la requête à l'identique, et attendre la réponse. Et puis, on recommence comme ça. Alors, évidemment, vous vous en doutez, il y a des chances qu'entre deux appels, votre donnée n'ait pas changé d'un iota. Ah, vous avez probablement fait des appels pour rien donc euh, le long polling en fait c'est pas une solution c'est un hack et c'est pas le genre de hack dont on peut vraiment être fier en fait. c'est pas le truc avec lequel on brille en soirée donc on oublie, on arrête, c'est pareil on le met avec le bouton refresh donc maintenant on va parler des vraies solutions on va parler WebSocket et Server Events. alors euh, les deux en fait sont ce qu'on appelle des technologies de push les deux ont fait l'objet d'une spécification W3C et ils sont à peu près de la même époque, puisqu'en fait WebSocket est apparu en 2008 et ServerSentEvents est apparu en 2006. Ensuite, ce qui va vraiment les différencier en fait, euh, c'est que WebSocket est bidirectionnel. Donc WebSocket vous permet d'envoyer de la donnée du client vers le serveur et du serveur vers le client. Là où Server ServerSentEvents en fait, euh, vous permet simplement d'envoyer de la donnée depuis le serveur vers le client. Alors l'autre grosse différence, c'est que WebSocket va supporter le texte et le binaire Là où Server Sentiments ne supporte que le binaire, que le texte, pardon. Au niveau des protocoles, euh, bah WebSocket en fait, a son propre protocole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est un protocole WebSocket hein, qui fait l'objet d'une RFC, qui est basé sur TCP, donc on est plutôt sur du bas niveau. Euh, ça va nous obliger en fait, à faire une demande d'upgrade de, de connexion au serveur, que le serveur ait, euh, a le droit de refuser hein, pour information. Et donc, euh, ça oblige en fait, à le serveur a switché de protocole pour pouvoir gérer à la fois le protocole WebSocket et le protocole HTTP. Là où serveur ça a un gros avantage, puisqu'en fait, il se repose complètement sur HTTP. Il vous suffit de rajouter un petit header pour accepter le text event stream Et c'est bon. Donc au niveau de la configuration, bah, vous vous en doutez, <rire> qui dit... Euh je change de protocole, dit, je vais devoir reconfigurer le proxy, probablement les lots balanceurs. Bref, ça peut amener un petit peu de complexité. Il y a des proxys qui ne supportent pas très très bien WebSocket, voire pas du tout d'ailleurs. Euh, et je ne suis pas sûre que vos ops ils apprécient beaucoup. Surtout que ça n'arrive jamais, n'est-ce pas, qu'on soit en clientèle avec les devs d'un côté, les apps de l'autre, et puis ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, puis parce que de toute façon, c'est bien connu, de l'autre côté, c'est des crétins. Hein ça sent un petit peu le vécu, c'est normal. Donc, euh, vous allez vous marrer, en fait, si vous demandez aux Ops euh, de reconfigurer les proxys et les load balancers. Vous l'aurez compris, en Server Sentiments, bah, toujours la même histoire, on est sur de l'HTTP, donc on n'a pas besoin. Au niveau implémentation, alors c'est assez intéressant parce qu'ils euh, ont eu la bonne idée, comme les deux specs on est à très peu d'écart, ils ont eu la bonne idée de garder euh, une sémantique très proche. Donc en fait, quand on va vouloir faire de la WebSocket, on va créer un objet WebSocket. Euh, donc vous voyez d'ailleurs, j'ai mon protocole WS euh, au départ là. Et puis une fois que j'ai créé cet objet WebSocket, je vais pouvoir m'amener à des, à des callbacks. Donc le onOpen qui va me donner les informations à l'ouverture de la connexion. Le on message qui, vous l'aurez compris, vous servira à récupérer les messages entrants. Euh, donc vous allez devoir réimplémenter toute la logique qui va derrière hein, par contre. Et puis onError pour gérer les erreurs. Bon, ça paraît assez, euh, assez clair, assez évident. En Server Sent Events, donc, on fait quasiment la même chose, à part qu'on crée un objet Event Source. On va avoir les mêmes euh, types de callbacks, mais on a quelque chose en plus qui est assez intéressant on a des Event Listeners. Donc en fait, euh, Server Sent Events vous permet de typer vos, vos messages. Et donc, si vous n'êtes. Euh, Peut-être que votre application mobile n'est intéressée que par les contenus de type tweet et pas par les contenus de type post-Facebook ou je ne sais quoi. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir ajouter un Event Listener pour ne récupérer que les tweets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, parlons perte de connexion, puisque qui euh, dit streaming dit qu'à un moment la connexion peut couper, il va falloir récupérer la donnée. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en WebSocket, il n'y a rien de prévu, il va tout falloir faire vous-même. La bonne nouvelle, c'est qu'en server Sent Events, en fait, c'est complètement intégré. Donc euh, ce qui se passe, c'est qu'en Server Sent Events, euh, on a des ID sur chaque message. On peut même définir un temps au bout duquel le client va essayer de rappeler le serveur, un délai de retry en fait. Euh, et donc une fois que le client va s'être reconnecté au serveur, il va pouvoir lui dire, ben voilà, moi le dernier message que j'ai reçu avait tel ID, qu'est-ce qui s'est passé depuis Et le serveur va être capable d'envoyer tous les messages qui sont arrivés entre deux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous avez besoin de conserver l'historique des données qui, sont, qui ont été changées entre deux, c'est plutôt facile à faire. Parlons de support navigateur. Alors, niveau support navigateur, euh, WebSocket, c'est cool, c'est supporté partout. Surface and Events est supporté par euh, tous les navigateurs modernes. <coughs> voilà, je, je pense que ça dit tout. Euh, c'est pas très grave en fait, puisque euh, on a les polyphiles. Alors, je ne sais pas si vous êtes euh, familier avec la notion de polyphile. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise, qui veulent que j'explique rapidement ce que c'est a priori, vous avez. Bon, c'est bon. Donc euh, voilà, on va avoir des polyfills qui vont nous permettre de passer par dessus, et donc on s'en fiche. Et euh, Edge, en fait, Edge est under consideration à propos des de server-side events. Donc voilà, ils réfléchissent encore. Est-ce qu'on l'implémente Est-ce qu'on l'implémente pas Etc. Au niveau des mobiles, euh, des navigateurs pour mobile, pardon. Bon, bah là, c'est égalité la au centre, puisqu'il il euh, n'y a que Opera Mini en fait qui nous casse un petit peu les pieds, et qui ne supporte ni l'un ni l'autre. Alors au niveau des performances, euh, donc je vous ai je vous ai sorti quelque chose de totalement neutre, un poste de Mathias Nelson qui a fait un petit comparatif. En fait, il voulait faire une application où il récupérait 500 tweets à la volée, etc. Puis, il avait commencé à le faire avec WebSocket. <rire> il a commencé à avoir des problèmes de proxy. Et donc, il s'est dit, bah, je, vais, je vais tester Server Sentiments. Et tant qu'à faire, je vais, euh, faire un, je vais faire des mesures sur les deux. Alors déjà, il s'est aperçu que WebSocket, entre navigateurs, il y avait quand même une belle différence d'implémentation. Et alors, avec Server Sentiments, là, ça commence à faire très mal puisqu'au niveau des différences, on va entre 1,3 et 2,2. Et c'était assez rigolo, puisqu'à la fin, d'ailleurs, le, le Mathias Nelson dit que ça lui a pris plus de temps d'écrire l'article que de coder en serveur Sent events. Donc, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que, comme bien souvent en développement, il n'y a pas un bon et un mauvais choix. C'est plutôt qu'il y a un choix qui correspond ou pas à votre besoin, finalement. Donc, euh, bah, je dirais que la question à se poser, c'est, est-ce que vous avez vraiment besoin de faire du bidirectionnel Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un support de binaire Et en fait, il s'avère que la plupart du temps... Euh, nous, de ce qu'on a observé, c'est plutôt qu'on va chercher à envoyer au client du texte. Et donc, euh, j'ai essayé de rester objectif, mais vous l'aurez compris, j'ai une légère préférence. Euh, c'est la solution qu'on a choisie sur, sur Stream Data. Donc Stream Data, qui est un proxy as a service, et en fait, on a essayé d'aller plus loin, parce qu'on s'est dit, ok, server sent c'est génial, mais en le couplant avec d'autres choses, on doit pouvoir euh, le rendre encore plus puissant. Donc, concrètement, comment ça marche euh, En fait, le proxy... Le, donc sur le, le, le schéma que vous voyez là, le proxy va venir se placer entre deux, entre vous et l'API que vous cherchez à poller. Donc vous, vous allez ouvrir une session de streaming, et puis nous, on va commencer à l'appeler pour vous, l'API, et, euh, et puis on va vous renvoyer, déjà, si c'est rien passé, c'est ce qu'on voit sur le poll request numéro 2, bah, on va rien vous envoyer, pas vraiment d'intérêt à consommer de la bande passante pour rien. Et puis par contre, ce qu'on va faire, c'est que euh, on a rajouté un cache dynamique, ce qui va vous permettre de gérer... Euh, une scalabilité correcte, c'est une grosse montée en charge sur l'application et euh, on a rajouté également des ce qu'on appelle des updates incrémentales. Donc euh, c'est-à-dire que si seulement une partie de la donnée a changé, on va vous envoyer que ce qui a changé. Ça va être plus clair avec un petit exemple. On s'est basé en fait sur JSON Patch qui est une RFC qui nous permet de définir des opérations de des opérations sur des changements qui ont eu sur des valeurs. Donc là, on imagine qu'on a ce document là, voilà, qui correspond qui a pas mal de champs. Et nous en fait ce qui va se passer, c'est que on va vous dire bah, on va utiliser JSON-patch pour vous dire bah, en fait il n'y a que deux valeurs qui ont changé. Et euh, c'est ces deux, euh, ces deux paramètres-là et leur nouvelle valeur est celle-ci. Et donc vous n'aurez qu'à faire le diff et pas reprendre tout le document. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc du coup je vous propose un petit défi, euh, j'ai une application de trading, Luxembourg oblige, euh, statique, donc j'ai l'application que vous voyez là, qui utilise euh, deux API, hein, Xinite et Stocktweet. Alors Xignite, en fait c'est un provider d'API, euh, ils ont principalement toutes les données du Nasdaq et ils ont des cours de devises. Donc vous imaginez bien qu'ils se font euh, interroger fréquemment. Et Stocktweet c'est un espèce de réseau social euh, fintech, donc en fait ils vont récupérer sur Twitter euh, tous les tweets qui correspondent à certains certaines actions et euh, il va y avoir des influenceurs d'identifier de, de, donc en fait il faut être part de la, membre de la communauté StockTwit machin pour être agrégé enfin c'est un peu euh, voilà et donc ils vont vous, vous proposer de faire de l'analyse pour euh, si vous voulez boursicoter dans votre coin pour suivre les, les les les leaders dans le domaine voilà et donc le défi ça va être de le faire dans, en moins de 10 minutes donc mon application c'est une application ionique euh, je vous présente rapidement Ionic, qui, repose, qui est un framework de développement mobile hybride, qui repose sur Cordova et sur AngularJS, euh, qui va être un petit peu euh, ce, que les, ce que les gars ont cherché, de faire, cherché à faire, c'est le Twitter Bootstrap euh, du mobile. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir rapidement builder pour toutes les plateformes et avoir des composants qui vont nous faciliter la vie. Donc, une application Ionic, ça ressemble à ça. Euh, niveau purement front, vous avez de l'HTML, du CSS et du JavaScript. Donc, normalement, des choses avec lesquelles nous sommes tous familiers. En dessous, vous allez avoir Ionic qui va vous fournir des services et des, et des composants. Donc, qui finalement sont des directives, hein, mais ça va vous faire gagner pas mal de, de temps puisque vous allez avoir les petits loaders, les side menus, les choses comme ça. Euh, tout le comportement est déjà codé, la CSS aussi, donc c'est cool. Et, euh, et puis en dessous, on va se reposer sur Angular pour toute la logique euh, métier, le routing par exemple, c'est Angular. Et enfin, on aura Cordova pour tout ce qui est euh, compilation en destination des plateformes cibles, mais également accès aux librairies, au matériel. Donc, on y va, on va commencer la démo. Alors, déjà, on va aller voir à quoi ressemble notre application. Donc voilà, mon application elle est là, j'ai un joli bouton refresh, alors c'est bien, hein, ça, ça refresh. On l'a vu hein, tout à l'heure, c'est pas la meilleure façon de commencer notre relation utilisateur. Donc, on va aller voir comment on peut améliorer ça. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas, hop, ce n'est pas la bonne fenêtre. C'est pas grave. Voilà. Donc. Euh, je vais prendre l'API, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de streamer des données dans Stream Data. Euh, je prends l'API StockTweet. donc StockTwit qui est l'espèce de réseau social, etc. Euh, et je vais aller la mettre, en fait, donc là je suis sur le portail Stream Data. Je vais vérifier que je ne me suis pas fait déconnecter comme ça fait un moment. Non, c'est bon. Je vais pouvoir créer une nouvelle application, donc on va l'appeler euh, Test. Et dans cette application, en fait, je vois que j'ai un token qui a été généré. Donc une fois que j'ai ça, en fait, je peux copier mon API ici. Copier euh, l'appel curl qui est en dessous et tester le résultat. Je vais vous le mettre là. Voilà. Donc là, on voit que j'ai ouvert ma session de streaming. J'ai un, euh, un premier, slot de données en fait, qui est, donc, qui est un event de type data. Voilà. Je récupère déjà pas mal de choses. Et puis là, en fait, les deux points, c'est euh, j'ai fait un poll puis c'est rien passé. Donc parce que stock tweet, euh, c'est un, euh, un petit peu plus aléatoire euh, vu que il faut que les gens tweetent, évidemment, pour qu'il y ait du, de la donnée. Mais Xinite, c'est un peu compliqué à vous montrer, qu'il y a les tokens de sécurité. Voilà. Et là, j'ai un event de type patch, donc qui me dit, bah, voilà, sur, euh, sur tel message, on a remplacé telle valeur, etc. Donc, une fois que j'ai ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais aller pouvoir euh, customiser, en fait, euh, d'ailleurs, j'ai arrêté ma session de streaming, mais je n'aurais pas dû, je vais la relancer. Je peux aller customiser tous les paramètres que je veux, c'est-à-dire que je peux aller, par exemple, changer la polling frequency et dire, euh, maintenant, c'est euh, deux secondes. S'il si me laisse faire. On va faire comme ça. Voilà. Euh, je peux rajouter des HTTP headers et des query parameters, évidemment, si j'en ai. Et si je reviens ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que la polling frequency va avoir été prise en compte sans que j'ai besoin de fermer et de rouvrir mon flux de, de streaming. Donc, ça, c'est plutôt cool. On ne va pas attendre qu'il y ait une nouvelle mise à jour. On va aller directement voir dans le code ce que ça donne. Donc, euh, l'application, elle ressemble à ça. C'est une application. Euh, Angular hein, côté HTML c'est vraiment l'Angular. Euh, et donc, donc j'ai mes deux composants visuels et ce qui se passe, c'est que j'ai un super service qui fait un appel, donc un euh, bon appel à HTTP GET classique, à XInite et à StockTweet, et donc chaque fois que, chaque fois que sur le, je clique sur le bouton refresh, j'appelle la méthode info qui va donc faire ce refresh à ma place. Donc je vous propose de casser tout ça et de mettre un petit peu de, un petit peu de dynamisme là-dedans. Alors on va commencer en fait par importer le SDK, parce qu'on a un petit SDK euh, Stream Data, pour vous faciliter la vie côté front. Et puis je vais rajouter une librairie qui s'appelle JSON Patch, qui donc va m'aider à faire le div dont je vous parlais tout à l'heure. Donc euh, maintenant on va aller dans le contrôleur, et on va commencer à remplacer cet appel-là. Alors je vais avoir besoin dans un premier temps, euh, c'est du ST Token, celui qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, je sais pas si vous vous souvenez, en Server Sent Events, on crée donc un objet Event Source. Donc là, on va faire la même chose. On va créer un objet Event Source, mais qu'on va appeler depuis, euh, depuis Stream Data. Donc, on va créer un Xinite Event Source. Donc, je fais Stream data io Create Event Source. Je lui passe l'API qui m'intéresse et le token. Donc, je vais lui rajouter la constante Xinite pour qu'il soit pas perdu. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir m'abonner, donc euh, on a plusieurs callbacks, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais donc nous on a deux callbacks en particulier qui vont nous intéresser. On va avoir euh, le callback onData, donc il va nous envoyer le premier snapshot de données. Donc là je vais, assigner, en fait, euh, je vais garder une, une variable data que je vais assigner au snapshot, et puis je vais binder mon objet scopeQuotes à ce -night Data. Et donc après, j'abonnerais je, je que Data. Et ça, une fois que c'est fait, en fait, je peux m'abonner à OnPatch, qui est donc le deuxième callback qui, lui, va nous permettre de récupérer les diffs. Et ça, une fois que c'est fait, et bien, en fait, euh, j'ai juste... Alors, j'ai un point trop. Voilà. Et une fois que c'est fait, pour commencer à, à vraiment streamer, j'ai juste à faire Open. Et donc là, si je reviens... Alors, mon application s'est cachée, mais on va la retrouver ça que je veux. Voilà, elle est là. Et normalement, il aurait dû déjà rafraîchir. Alors, j'espère que ça bouge à la bourse là-bas, parce que si ça ne bouge pas, ça va être compliqué de vous montrer les choses. Euh... J'ai l'impression que ça ne bouge pas. Alors, je vais vérifier que c'est bien la démo que je voulais lancer. On va revenir là. Hop. Voilà. Donc a priori il se passe pas forcément grand chose. Pourtant la bourse devrait être ouverte. On peut faire rapidement, euh, c'est un console.log pour vérifier qu'il y a des trucs qui arrivent. Voilà, on va revenir. Donc oui, j'ai bien des choses qui arrivent, alors par contre, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il doit y avoir que le delay qui change. Qui est une... Ah voilà, non, ça y est, il bouge, et donc, alors je ne sais pas si vous le voyez très très bien, je vais essayer de vous l'agrandir, mais, euh, voilà. Il y a une petite animation, normalement, il passe du rouge au vert, euh, etc. Et donc, si euh, à partir de là, euh, si je veux rajouter, si je veux streamer un deuxième... Euh, une deuxième API, ben ce n'est pas du tout un problème. Je peux le faire en conservant mon SD token. Donc on va supprimer ça déjà. On va supprimer StockTweets aussi. On va rajouter la constante StockTweets. Et puis on va tout simplement refaire la même chose. Donc On va recréer un event source. Voilà, donc il prend le StockTweets API, le SD token qu'on a défini plus haut. On va faire un, un appel au callback on data. Donc stock tweets on data callback. Voilà. Puis un appel au on-patch pour récupérer les diff. Et puis on va ouvrir l'Event Source. Et donc là, je vous le disais par contre, celui-ci, c'est un petit peu moins évident que ça bouge dans l'immédiat, puisqu'il faut qu'il euh, y ait quelqu'un qui tweet quelque chose. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait des utilisateurs de, de stock tweets ici. Hop. Bon, alors des fois il se foie un petit peu sur le rafraîchissement sur l'un des deux, on ne sait pas pourquoi, mais bon c'est en bêta, donc il y a beaucoup de choses en bêta dans Ionic, donc voilà. Bon, a priori ça n'a pas l'air de vouloir bouger côté StockTwits, mais c'est pas grave, vous l'avez vu bouger côté Xignite. et donc vous pouvez en rajouter des API comme ça et les configurer évidemment individuellement, etc. Alors euh... donc J'espère vous avoir convaincu que Server Sentiment, c'est une techno d'avenir. Et si je vous ai convaincu, en fait, vous pouvez faire un petit truc tout simple. C'est que vous pouvez aller voter pour que Server Sentiment soit supporté, euh, dans Edge. Ce serait très, très cool et je vous en serais gré. Euh, j'ai également, si vous le voulez, quelques stickers, c'est des cartes postales. J'ai plus beaucoup de stickers. Je me suis fait dévaliser tout à l'heure, mais il m'en reste. Et je vous remercie. Et donc, on a deux minutes 30 pour les questions. Merci.